C'est qu'on retourne voir nos amis qu'on a vu tout à l'heure en vidéo et qui vont nous donner leurs meilleurs conseils amoureux. Pour ceux qui nous regardent sur Insta ou sur TikTok, euh, je vous propose comme tout à l'heure d'attendre une ou deux minutes. On revient tout de suite après et vous aurez la vidéo en replay. Alors, sur l'application, c'est moi qui ai fait le premier pas, c'est moi qui ai liké en premier. Euh, son profil euh, parce que euh, forcément énormément de, de points communs on avait euh, on avait coché les mêmes cases et, euh, et qu'est ce qui m'a poussé à le faire bah, justement tous ces points communs euh, les photos on va pas se mentir euh, c'est important euh, des belles photos et puis euh, et puis voilà puis après le et puis oui, euh, le on, euh... on va dire le jeu de ping-pong, c'est-à-dire que c'est toi qui m'a liké en premier, puis c'est moi qui ai, qui ai lancé la conversation dans un premier temps. Euh, pourquoi ben, Effectivement, euh, énormément de points communs sur, euh, sur notre vie personnelle, professionnelle, des motivations également euh, autour du voyage, euh, autour de, de, de la vie tout simplement, ce qui, ce qui m'a aussi poussé à... à à discuter avec toi, bien entendu les photos, c'est un point, un point très important, euh, c'est même une évidence. Euh, ouais, on a discuté pendant à peu près un mois avant de, avant de se voir. Oui. donc les conseils qu'on donnerait, euh, bah, c'est surtout de, de ne pas mentir, voilà. d'être honnête avec, euh, avec soi-même, d'être honnête sur ses, ses propres qualités, ses propres défauts. Euh, parce que quand on commence une relation et qu'on essaie de se, de se changer, forcément le naturel va revenir au galop, donc autant euh, tout de suite être, être sincère, et puis euh, bah, la personne en face euh, finira bah, soit par vous aimer avec vos défauts, vos qualités, soit ce sera pas la bonne personne. Alors je vais prendre la première question, qui est une question qui vient de Laurent, qui nous dit « Bonsoir Elodie, comment ne pas se laisser embarquer par les émotions et aller trop vite pour une nouvelle rencontre ?» En gros, la maîtrise de nos émotions. Alors, Laurent, moi, j'ai pas envie qu'on parle de maîtrise des émotions. En fait, on n'a pas vraiment besoin de maîtriser nos émotions. Au contraire, je crois qu'on a besoin de les accueillir, nos émotions. On a... L... On a besoin de se dire que c'est OK de ressentir ce que l'on ressent, que l'on ressent de la joie, que l'on ressent de la peur, que l'on ressente de la sérénité, qu'on ressent de la tristesse. En fait, accueillir ces émotions, se dire que c'est OK de ressentir tout ce qu'on a à ressentir, c'est la meilleure façon de les gérer, justement. En général, on se laisse submerger par nos émotions, justement parce qu'on a essayé un petit peu de mettre le couvercle sur la cocotte minute, et puis après, la, la cocotte minute, elle saute. En fait... Pour moi, c'est deux sujets différents. Tu peux tout à fait accueillir toutes les émotions que tu as sans pour autant aller trop vite. C'est-à-dire que tu accueilles ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça ne veut pas dire que tu projettes, ça ne veut pas dire que tu brûles les étapes avec la personne. Ça veut dire simplement que tu es vivant, qu'il se passe des choses à l'intérieur de toi et que pour autant tu as conscience qu'une rencontre amoureuse, c'est une rencontre étape par étape où on voit à chaque étape, à chaque rencontre, à chaque moment passé ensemble si justement les émotions qu'on ressent sont des émotions euh, qui nous donnent envie de la suite. Mais avoir envie de la suite ne veut pas dire qu'on se projette quatre ans plus tard en s'imaginant marié au premier échange. Ok Donc voilà, je tiens à séparer les deux sujets parce que parfois, de peur d'aller trop vite, on met sous cloche nos émotions et je crois que c'est vraiment pas le bon chemin. Ensuite, on a un message de Syrah qui nous regarde sur Instagram. Bonsoir Instagram. Est-ce qu'il faut juste penser à soi au début d'une relation Alors, ça dépend de ce que tu appelles penser à soi. En fait, c'est pas penser à soi, c'est vivre la rencontre à travers soi. C'est pas tout à fait pareil. Euh, vivre la rencontre à travers soi, bah justement, pour faire le lien avec la question de Laurent, Vive la rencontre à travers soi, ça veut dire « Je vis la rencontre à travers mes envies, à travers mes besoins, à travers mes ressentis, à travers mes émotions. » Et ça, ça va être ton meilleur guide, justement, pour avancer ou pas avec la personne que tu rencontres. Je précise parce que parfois, penser à toi, le sous-entendu qu'il y a, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais le sous-entendu, c'est ah bah, être égoïste. En fait, vivre la vie à travers soi, ce n'est pas être égoïste, c'est normal. Ce qui ne devrait pas, c'est quand on vit la vie à travers l'autre ou qu'on essaye de la vivre à travers l'autre. Ok Donc voilà, pense à toi dans le sens, en tout cas, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi pour euh, vivre et avancer dans ta rencontre et ta relation. Elena sur Instagram aussi qui nous dit « Comment savoir si c'est la bonne personne s'il se méfie ?» Alors, tu ne peux pas savoir si c'est la bonne personne en le décrétant comme ça par hasard, avec au départ avec des espèces de critères. La bonne personne, elle le devient mais elle le devient en se rencontrant, elle le devient en se fréquentant, elle le devient en développant une relation avec la personne. Bien souvent, j'entends, oui, mais alors, j'ai peur de me tromper, est-ce que c'est la bonne personne euh, Est-ce que euh, je devrais faire plus attention Parce que si je me trompe, quelle horreur ben, Non, en fait, la vie, c'est pas comme ça. On ne peut pas contrôler l'issue d'une relation. On peut juste ressentir si ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est juste pour nous. Et en ressentant ça un pas après l'autre, comme je le disais, ben, Qu'est-ce qui va se passer Finalement, c'est comme ça qu'on construit une relation et que cette personne peut devenir la bonne personne pour toi. Mais tu ne peux pas le savoir à l'avance. Alors, on a Erwin qui nous dit « Bonsoir, hier j'ai parlé avec une demoiselle. Tout se passait bien, elle m'a donné son numéro de portable. Dernier message, merci pour la conversation. J'ai envoyé un message, pas de réponse. Dois-je tourner la page ?» Bon. Alors, je n'ai pas le timing de tout ça, euh, Erwin. Erwin. Euh, ça dépend un petit peu, c'est-à-dire que euh, si là, euh, ton dernier message, euh, du coup, euh, ou le, le message que tu as envoyé suite à son merci pour la conversation, vient d'aujourd'hui, euh, non, tu n'as pas besoin de tourner la page, c'est-à-dire que là, ça viendrait de la croyance que la personne, elle doit forcément répondre encore une fois dans la minute. Non. Euh, peut-être que cette personne, elle a été très occupée, peut-être qu'elle cherche euh, un moment plus propice parce qu'elle a envie d'être bien calée, bien posée chez elle pour te répondre. Et peut-être qu'elle ne ressent pas l'urgence de te répondre. Okay Donc, ne tire pas de conclusion trop hâtive. Si effectivement, tu vois que euh, demain, après-demain, tu n'as pas de réponse, effectivement, tu peux prendre ça comme une forme de réponse. Si vraiment euh, tu dis que peut-être qu'elle est, elle est, elle a zappé ce qui peut quand même arriver, bah, peut-être que demain ou après-demain, tu peux renvoyer un petit coucou sympathique et pas lourd surtout. Et là, si tu n'as pas de réponse, là pour le coup, tu laisses tomber. On a ensuite Johanna qui nous dit « J'ai fait une rencontre et aventure amoureuse de 4 mois et cela n'a pas duré car nous nous sommes étouffés. Comment savoir gérer cela ?» Si forte attirance réciproque... Ah oui, pardon, il manquait une virgule. Si forte attirance réciproque. Alors, l'attirance ne veut pas dire qu'on doit devenir fusionnel. Parce que derrière l'étouffement, moi c'est ça que je lis. Derrière l'étouffement, c'est on a été l'un sur l'autre pendant 4 mois et il n'y a aucune relation amoureuse qui peut tenir avec autant de fusion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'amour, c'est un peu comme une plante. On a besoin d'avoir euh, un terreau fertile, mais surtout on a besoin d'espace pour que ça pousse. On a besoin d'avoir une vie à soi. On a besoin justement d'avoir cette vie à soi qui est riche et qu'on va pouvoir partager avec l'autre, sans forcément tout lui dire, mais qu'on va pouvoir euh, partager en lui racontant certaines choses. Euh, on a besoin d'être nourri individuellement. On ne peut pas vivre qu'à travers le couple. Et ça, moi, j'aimerais que tu le prennes, euh, Johanna, comme une espèce d'apprentissage, tu vois, du, sur ton chemin amoureux. Et que, et que tu comprennes pour la prochaine fois que tu peux être très attiré par la personne. Et pour autant, prends du temps pour toi. Et laisse l'autre prendre du temps pour lui aussi. Et, et l'attirance ce sera encore... Que plus forte quand vous vous retrouvez. On a euh, Ducatiste euh, qui nous dit euh, ou Syra, je ne sais pas, j'ai les deux noms. Bon, peu importe. Est-ce qu'il faut juste penser à toi, à soi au début d'une relation Mais je l'ai déjà eu cette question. <rire> alors peut-être une autre. Voilà. Candice. Les hommes me reprochent d'être trop gentille, de trop donner, mais pas envahissante attention. Alors que je suis juste moi. Que faire Ah, intéressant. Alors. Quand tu dis, mais pas envahissante, bah, je ne suis pas si sûre. Et là, je te le dis avec toute bienveillance, en toute bienveillance qu'on dise. Je ne suis pas si sûre parce que si les hommes te reprochent, c'est que quelque part, ils sentent un petit peu que leur espace est envahi. Ils ne te le reprocheraient pas sinon. Donc, voilà. Fais attention à ta, au regard que tu portes sur les situations parce que moi, je pense qu'effectivement, trop gentil, ça veut dire je vais au devant de trop de choses. Et du coup, l'espace nécessaire, dont, dont la personne a besoin, n'est pas forcément respectée. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être trop gentil. En revanche, on peut parfois trop en faire, justement, pour être aimé. Et quand notre intention, c'est d'être présent sur le terrain, on va dire, de trop en faire pour être aimé, c'est envahissant. Et ça crée une espèce de, de pression sur l'autre euh, qui euh, n'est pas forcément saine et qui de toute façon ne va pas porter ses fruits pour le couple. Donc comment faire bah, Comment faire Ça revient finalement à tout ce que j'ai dit dans le live précédent. On voit bien que le, le sujet du live est très important. L'amour, ça commence par soi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as besoin de vivre ta vie. Tu as besoin de faire aussi des choses pour toi et surtout des choses pour toi. L'autre ne va pas tomber amoureux de toi parce que tu es en permanence avec lui et que tu es en permanence en train de faire des choses pour lui et que tu es en permanence en train de lui rendre des services. C'est pas ça l'amour en fait. Donc commence par cet amour de soi où tu te donnes des choses et tu vas voir que tes relations vont beaucoup plus s'équilibrer. On a Marie qui nous dit « Il y a des hommes qui me demandent mon numéro de portable, est-ce que je dois lui communiquer ?» Bah, ça dépend. Déjà, si tu en as envie ou pas, si tu te sens suffisamment en confiance ou pas, euh, ça dépend. Mais si au départ, tu aurais bien envie de discuter de vive voix, mais tu ne te sens pas en confiance de donner le numéro de téléphone, il y a des outils euh, sur l'appli Mythique qui te permettent en toute sécurité de, de pouvoir téléphoner ou même de pouvoir faire une visio sans donner tes coordonnées. Et moi, je te conseille de passer par là en premier. Alors, on a bien du catiste cette fois <rire> qui me dit « Peut-on trouver l'amour en étant hypersensible ?» Oui. Pourquoi Pourquoi on ne pourrait pas Alors, je comprends pourquoi tu me poses la question. Parce que quand on est hypersensible, effectivement, tout est vécu de manière extrême. Euh, les, les joies comme les doutes, comme les peurs, comme tout ça. Euh, et... De cette manière-là, on a l'impression qu'effectivement, on ne maîtrise pas la situation et qu'on va s'y perdre et que l'autre va peut-être être rebuté, etc. J'imagine que c'est tout ça qui est derrière ta, ta question. Mais être hypersensible, moi j'aurais tendance à dire que on pourrait aussi le voir comme un atout. Je sais que ma réponse va te paraître bizarre. On pourrait aussi le voir comme un atout parce que ben, tu es très connecté justement à ce que tu ressens. L'idée, ça va être de bien s'en servir bien se servir de ton hypersensibilité, ça va être à la fois de ressentir ces émotions, pourquoi pas de les communiquer, en tout cas de créer, comme je disais tout à l'heure, une connexion émotionnelle à l'autre, euh, tout en prenant du recul sur les situations et sur ce qui se passe de manière à ne pas faire peser trop lourdement euh, ce que tu ressens fortement sur l'autre. Alors, bonsoir, j'ai l'impression que la plupart des femmes trouvent qu'un gentilhomme est un défaut. J'avoue que je ne comprends que je ne comprends pas, j'imagine, depuis quand la gentillesse est un défaut Alors, Salazar, la gentillesse n'est pas un défaut. Et pour toutes les personnes qui trouvent qu'on est trop gentil ou que c'est un défaut, là, moi, je pense qu'il y a un vrai travail sur soi à faire. Donc, moi, j'ai envie de te dire, Salazar, ne change pas, reste gentil. En revanche, gentil ne veut pas dire se sacrifier, ne veut pas dire se plier en quatre, ne veut pas dire s'oublier. Hein. J'espère que ce n'est pas ça dont on parle. Mais en tout cas, être gentil, être bienveillant, être doux, ce sont d'immenses qualités. Et moi, je suis sûre que tu auras des femmes qui verront ces qualités en toi. Parce que construire une relation amoureuse, et là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont envie un peu de bad boys, etc. Euh, construire une relation amoureuse, ça se construit sur la bienveillance, ça se construit sur le soutien, ça se construit sur la gentillesse. Donc, surtout, ne doute pas de ça, Salazar. Euh... Ensuite, nous avons Nicolas qui nous dit euh, on, on me met très souvent dans la friend zone. Comment dépasser ce stade? Alors, si on te met dans la friend zone, Nicolas, moi je crois que c'est aussi parce que tu te laisses y mettre. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'on n'atterrit pas dans la friend zone pour rien. On atterrit dans la friend zone et parfois c'est parfois par manque de confiance en soi ou parfois par timidité, où on n'ose pas effectivement être dans une démarche euh, plus séductrice, ou en tout cas une démarche euh, où on est vraiment en train de se positionner dans ⁇ je cherche à rencontrer l'amour ⁇ euh, Moi, je crois que si tu te positionnes dans un échange avec l'autre, qui est clairement un échange à visée amoureuse, qui est clairement un échange de ⁇ je suis en train d'essayer de, de te connaître pour un but amoureux ⁇ je crois qu'on ne te mettra pas dans la friend zone. Moi, je pense que tu restes sans doute trop à distance, en tout cas à distance euh, de, de l'aspect amoureux, que tu te positionnes peut-être un petit peu en confident ou en essayant de faire parler l'autre et en pouvant tout entendre. Mais en fait, ce n'est pas ça. Toi, tu es dans cette recherche d'amour. Assume-le. Euh, on a Sandra. J'ai déjà rencontré quelques personnes grâce aux applications de rencontres. Mais généralement, j'attire des personnes non disponibles émotionnellement. Sous couvert de cette je vis juste l'instant présent, je profite, je ne comprends pas pourquoi j'attire ce genre de personnes. Alors là aussi, Sandra, c'est intéressant parce que même si c'est inconscient, on attire ce qu'on est capable d'attirer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a sans doute des petites choses en toi, et on est tout à fait dans notre thème d'aujourd'hui, qui sont à travailler à l'intérieur de toi, qui reflètent ta propre indisponibilité ou tes propres peurs liées à l'engagement amoureux, liées à une relation amoureuse un peu plus, un peu plus engagée, on va dire. Ok Maintenant, ça, c'est la première chose. Donc, la non-disponibilité de l'autre, que ce soit émotionnellement, que ce soit en termes d'emploi du temps, que ce soit parce que l'autre est marié, j'en sais rien, reflète toujours une certaine indisponibilité de nous et je t'invite vraiment à creuser cette question. Maintenant, je t'invite aussi à autre chose, euh, c'est que je t'invite aussi à vivre l'instant présent. Moi, je pense que tu as beaucoup besoin de te rassurer en te disant « Ah ben bah voilà, je rencontre quelqu'un, euh, j'ai... » en perspective d'avoir forcément une relation engageante et engagée, en fait, ça, tu peux pas le décréter. Et tu ne peux pas le décréter pour te rassurer. Ça veut dire que toi aussi, autorise-toi à vivre l'instant présent et à construire pas à pas. Parce que parfois, les personnes qui te disent ça, ça veut pas dire qu'elles ne voudraient pas avoir une relation amoureuse plus engagée. Ça veut simplement dire qu'elles se laissent ressentir et que c'est vraiment la rencontre et le match qui pourra créer ça et pas quelque chose qu'elles auraient décrété à l'avance. Marie qui nous dit « Il y a des hommes qui me posent la question sur mon passé. Est-ce que je dois répondre Je réponds que j'ai fait une croix sur mon passé. » Alors déjà, est-ce que ta réponse est sincère, <rire> Marie C'est-à-dire, est-ce que quand tu réponds que tu as fait une croix sur ton passé, tu as vraiment fait une croix sur ton passé, ou tu réponds ce que tu crois que l'autre voudrait avoir euh, L'idée, c'est alors, de faire une croix sur son passé. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir fait un deuil, c'est-à-dire d'avoir, d'accepter d'avoir vécu ce qu'on a vécu, dans le bon comme dans le moins bon, et d'être prêt et ouvert à vivre autre chose. On est aussi riche de notre passé, il ne faut pas oublier ça. Euh, si un homme te pose la question de ton passé, bah, tu n'es pas obligé de donner tous les détails, mais il n'y a pas de raison que tu camoufles passé c'est à dire que tu peux dire où tu en es aujourd'hui et si tu en es aujourd'hui c'est que bah, ton passé derrière toi et que, et que tu te sens prête à vivre une belle relation amoureuse tu peux le dire aussi si tu veux dire quelques éléments par exemple si tu as été marié ou si tu euh, tu sors d'une relation longue ou peut-être même d'une relation euh, compliquée tu peux le dire aussi moi je vois pas pourquoi on cacherait des choses en revanche tu as ta part d'intime et tu n'es pas obligé de tout raconter alors euh, on a on a, on, a, on, a, on a Gaillot qui nous dit « Comment trouver quelqu'un quand on est casanier et qu'on a une vie plutôt solitaire ?» Alors, être casanier, c'est pas une tare. <rire> être casanier, ça veut dire que tu savoures les moments chez toi. Et déjà, je t'encourage plutôt que de le voir comme un problème, à le voir juste comme quelque chose que tu savoures, au même titre qu'il y en a qui savourent de faire du sport. Il n'y a pas l'un qui serait mieux que l'autre. Euh, avoir une vie solitaire c'est pas un frein non plus. C'est-à-dire, au contraire, justement, si on revient aux questions précédentes, bah, ce qui est un frein pour moi, c'est d'être trop fusionnel. Être solitaire, avoir besoin de moments sur... pour soi, avoir besoin de moments de ressourcement pour soi, c'est pas du tout un problème à partir du moment où c'est expliqué et partagé euh, avec l'autre. Euh, donc, pour moi, là, je crois que tu y vois un problème où il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que si tu crois qu'il y a un problème à ça, c'est ça que tu risques de, de laisser transpirer de toi et c'est ça que tu risque de laisser transparaître. Euh, annonce plutôt les choses de la manière suivante. Dis ce que, que tu aimes faire chez toi, y compris peut-être parfois pas grand-chose, mais dis ce que tu savoures dans le fait d'être chez toi. Déjà, présente-le comme ça. Et puis aussi, euh, dis que toi, bah, tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de partager, et que tu as aussi besoin de tes moments à toi. Et ça, c'est tout à fait audible. On a Christophe qui nous dit, est-ce que la différence culturelle ne peut pas être un frein dans une relation amoureuse. Bah, la différence culturelle, comme toute autre différence, c'est un frein si tu crois et tu y vois un frein. En soi, on peut partir du principe que c'est plutôt une richesse. La seule condition pour que ça fonctionne, c'est le respect de chacun. À partir du moment où, justement, on est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que, l'un à sa culture, l'autre à sa culture, et que dans l'entité que vous formez ensemble, et bah ben du coup c'est riche de ces deux cultures avec le respect des deux cultures, je ne vois pas du tout en quoi ça serait un problème. Alors, on a Céline qui nous dit « Je voudrais apprendre à ne plus m'oublier quand je tombe amoureuse. Cela est un des freins pour passer le cap du rendez-vous, je ne me fais pas confiance sur ce point. » Alors bah, là encore on est pleinement dans, dans le sujet et, et bravo déjà Céline de te rendre compte que c'est un frein euh, parce qu'évidemment s'oublier c'est un frein et s'oublier part de ce manque de confiance de je suis aimable ou je suis attirante comme je suis, pour qui je suis. En général ce qui se passe c'est que justement on se suradapte à l'autre parce qu'on croit que c'est comme ça qu'il va nous aimer. Mais la réalité, c'est que c'est surtout pas comme ça qu'il va nous aimer. C'est-à-dire que quelqu'un qui se suradapte, quelqu'un qui se plie en quatre, quelqu'un qui s'oublie, ou qui est même un peu dans le « je n'existe pas quand je suis en couple », c'est quelque chose, au bout du compte, qui n'est pas attirant pour l'autre. Et que ça soit consciemment ou inconsciemment, ça se sent. Donc... C'est pas parce que tu as eu tendance à faire ça que tu ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Moi, je t'encourage à continuer les rencontres plutôt que de te freiner de ne même pas rencontrer parce que là, sinon, tu rentres complètement dans un cercle vicieux. Moi, je t'encourage euh, effectivement à rencontrer et à garder cette certaine distance nécessaire au départ, distance qui va te servir à te concentrer sur toi. La clé, c'est toujours la même. Et, et c'est vraiment la clé que j'ai essayé de, de porter ce soir dans le live. C'est concentre-toi sur toi, quitte à même écrire quelque part, ça peut te servir pour te les rappeler et ne pas t'oublier, rappeler tes besoins, rappeler tes limites, rappeler tes envies, que tu sois très au clair sur tout ça quand tu rencontres la personne pour ne plus t'oublier et mettre ça au premier plan. On a ensuite Pascal qui nous dit « Je donne avant de recevoir et je finis par m'oublier dans la relation ». Comment remédier à ça Comment cesser de se tromper et trouver la bonne personne Alors, je ne vais pas répondre au début de la, la question parce que c'est exactement la question précédente. En revanche, je vais, je vais répondre à la question d'après qui est comment cesser de se tromper et trouver la bonne personne Alors, même si j'ai un tout petit peu répondu tout à l'heure, comment cesser de se tromper Pourquoi tu considères que tu t'es trompé, en fait Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je préfère que tu tires quelque chose à chaque fois qu'une relation a foiré ou à chaque fois que tu t'es dit « Bon, bah finalement, euh, c'est pas ce que j'ai envie de vivre ou c'est pas, euh, pas la relation que j'aimerais avoir dans ma vie aujourd'hui. » Moi, je crois qu'il faut à chaque fois, et tu peux d'ailleurs te faire cet exercice, hein, c'est un exercice de coaching, tu pourras le faire après. L'exercice, c'est de reprendre les relations qui ont été euh, les plus marquantes peut-être dans, dans ta vie ou les rencontres qui ont été les plus marquantes et te dire « J'ai appris quoi sur la relation amoureuse J'ai appris quoi de moi, de ce dont j'ai besoin de, de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie amoureuse à travers ces rencontres-là. Euh, tu t'es pas trompée, je pense que tu avais besoin de les vivre pour en apprendre quelque chose. L'idée, c'est vraiment que tu en fasses quelque chose, par contre. Ce n'est pas de continuer à répéter peut-être les, les mêmes schémas. On a ensuite Catherine qui me dit, je rentre en relation avec des hommes, mais la rencontre en réel est très compliquée. Pourquoi Alors, j'aurais bien aimé, Catherine, que tu précises euh, ta question. <rire> peut-être que ce n'est pas trop tard pour le faire là, en direct dans le chat, parce que Déjà, tu rentres en relation avec des hommes. Déjà, c'est bien. Tu as fait une première étape, donc. Déjà, on est bien, là, sur le début de la chaîne. Après, tu dis, la rencontre en réel est très compliquée. Est-ce que c'est parce que tu te refuses à rentrer dans, dans, dans le réel C'est-à-dire, est-ce que tu n'acceptes pas les invitations Ou est-ce que tu rencontres, mais là, tu as du mal à t'ouvrir, peut-être, ou tu as du mal à ressentir des choses voilà, toutes ces questions-là ne sont pas les mêmes et mes réponses, évidemment, ne sont pas les mêmes. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vas-y doucement, pas doucement en termes de timing, mais doucement vis-à-vis -vis de toi-même. C'est-à-dire que cette étape de rentrer en relation, elle est là. Prends la rencontre comme quelque chose de plus léger. Euh, prends la rencontre comme plutôt une curiosité, une envie de découverte, mais sans enjeu. Je pense que du coup, ça te rendra les choses moins compliquées, quelle que soit la réponse que tu as à faire vis-à-vis euh, -vis de ça. On a Mickaël qui nous dit « Ma première compagne est aujourd'hui ma meilleure amie. Elle est pour moi un pilier nécessaire. Je reste honnête à ce sujet et le dis, mais difficile de le faire comprendre aux femmes. Comment faire comprendre qu'il n'y a aucune ambiguïté Est-ce une mauvaise chose d'avoir ce lien encore présent ?» Bah En fait, ça dépend. Je commence par la dernière question. Ça dépend. C'est évidemment pas mauvais d'avoir une meilleure amie dans sa vie. Ça, c'est pas un problème. Euh, elle peut, effectivement, être une ex. Pourquoi pas Si les choses sont très claires entre vous, moi, ça ne me choque pas du tout. En revanche, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment quand je lis tes mots, que, ok, c'est un pilier, mais qu'elle occupe beaucoup de place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour rencontrer l'amour, on a besoin d'avoir de la place et de faire de la place pour son amoureuse. Donc, moi, je t'encourage à, évidemment, euh, garder cette amitié, euh, elle est importante pour toi, mais à la remettre à la place. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être un pilier, tu es ton propre pilier. Et, si tu crois qu'une autre personne est ton pilier, tu lui donnes par conséquent et par définition bien trop de place. Donc moi je t'encourage vraiment à laisser de l'espace à la rencontre amoureuse et à quelqu'un qui arriverait. Et quand tu dis que c'est compliqué pour les femmes, moi je pense que c'est pas compliqué en théorie en fait. Je pense que c'est la façon dont tu vis les choses, peut-être même la façon dont tu les présentes, qui montre le poids, en tout cas ce qui pourrait être ressenti comme un poids, euh, de cette relation qui déborde de la place qu'elle devrait avoir. On a Julien qui nous dit, « Bonsoir Elodie, être accro au sport, peut freiner une, dans une relation. » Alors, être accro à quoi que ce soit, <rire> est toujours euh, une sorte de frein. Alors, que tu aimes le sport, que tu fasses du sport grand bien en face. Être accro, c'est-à-dire mon focus, c'est le sport et tout le reste passe en second. Si c'est ça, ça pose un problème parce que dans la relation amoureuse, c'est ce que je disais précédemment, on a besoin de place. Euh, on a besoin de temps de qualité, ça veut dire qu'on a besoin de passer tout notre temps, tu largement le temps de faire du sport. En revanche, accro au sport, ça me laisse penser que c'est ça en priorité, que tout le reste est secondaire. Et c'est jamais très agréable euh, de sentir que le reste est secondaire. Euh, et surtout, encore moins en amour. Donc, moi, je te propose un équilibre de vie. Et peut-être que si tu es accro au sport, c'est peut-être aussi que tu n'avais pas cet équilibre de vie. Peut-être que tu n'avais que ça dans ta vie et du coup, tu as, tu as plongé là-dessus. Mais aujourd'hui, si tu as envie de rencontrer l'amour, c'est vraiment important que tu laisses de la place euh, et, et que tu te laisses avoir du temps de qualité et un focus aussi sur ta relation amoureuse. On a Sixtine qui nous demande « Comment arrêter de se projeter trop tôt Je m'emballe trop vite au début des relations bah, ». Arrêter de se projeter, c'est vivre le moment. C'est-à-dire que se projeter, ça veut dire quoi Se projeter, ça veut dire je regarde très au loin, mais je ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Donc arrêter de se projeter, c'est simplement là, quand je suis en train d'échanger avec la personne, je suis juste en train d'échanger avec la personne. Quand je ris avec la personne, je ris avec la personne. Quand je rencontre la personne, je rencontre la personne. Quand je me sens bien dans cette rencontre sur le moment donné avec la personne, je me sens bien sur le moment donné. Ce n'est pas les raccourcis, ce n'est pas « oh je chatte, ça se passe bien ». Donc, je vais me marier avec cette personne. Bon, j'exagère, je, je grossis un peu le trait pour, euh, pour qu'on comprenne. Mais c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de ne pas tirer de conclusion de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est je vis maintenant ce que j'ai à vivre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des envies pour l'avenir. C'est tout à fait légitime d'avoir des envies pour l'avenir. Mais ça veut dire que euh, ce n'est pas parce qu'on s'est échangé trois messages que ça y est, je me vois euh, mariée avec quatre enfants. On a Yves qui nous dit « J'ai l'impression que toutes les relations sont compliquées, comment faire ?» Alors, toutes les relations ne sont pas compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu qu'on a, comme tout être humain, c'est qu'à partir du moment où on est au moins deux dans une relation, et ça vaut pour toutes les relations, elles peuvent être amicales, familiales, on a deux êtres humains à part entière. Qui dit deux êtres humains à part entière dit des différences. Donc ça veut dire euh, s'apprivoiser, ça veut dire euh, être respectueux de l'autre, ça veut dire communiquer, ça veut dire tout ça. Si tout ça, c'est la base de la relation, la relation n'est pas compliquée. Souvent, on se la complique. Et, et là, je fais vraiment le, le lien avec le, le live d'aujourd'hui, que l'amour commence par soi. Euh, en fait, le, les non-complications commencent par soi. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu mets beaucoup de freins, si dans ta tête, tu as beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, etc., c'est ça qui rend tout compliqué. Mais si tu es dans cette ouverture à la rencontre euh, et que tu as cette ouverture à l'autre, alors, qu'est-ce qui va se passer bah, la relation, elle devient simple, la relation, elle devient fluide. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité que les relations soient compliquées. On a Mickaël qui nous demande « Comment je peux améliorer mon acceptation de mon handicap et comment l'évoquer lors d'une conversation virtuelle ?» Et je trouve ça très intéressant, Mickaël, que tu aies fait le lien à, justement entre ton acceptation du handicap et le fait de communiquer. Parce que... L'acceptation ou la non-acceptation d'un handicap, mais de toute autre chose d'ailleurs qui fait partie de soi, c'est quelque chose qui va se ressentir. Si toi, tu y vois un problème, l'autre sentira un problème. Donc, c'est effectivement important qu'aujourd'hui, tu sois dans cette réalité que ton handicap, il fait partie de toi. Il fait partie de toi au même titre qu'autre chose fait partie de toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fait partie de toi, mais ce n'est pas ce qui te définit. C'est-à-dire que tu es bien autre chose que ton handicap. Euh, c'est vraiment important parce que si tu ne te vois qu'à travers ton handicap, bah, les personnes ne te verront qu'à travers ton handicap et ne seront pas dans cette rencontre de tout ton être. Or, la rencontre amoureuse, c'est la rencontre de tout soi. C'est pas juste la rencontre d'une petite partie de soi. À partir du moment où tu es dans cet état d'esprit-là, bah, je crois que la communication elle va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement l'évoquer tout simplement, pas en mode « Oh, il faut que je te prévienne ». Et là, parce que si tu dis ça, tout de suite, tu es en train de dire qu'il y a un problème. Mais… Au même titre que tu présentes des choses de toi, tu le présentes au même titre que le reste. C'est-à-dire que ce n'est pas plus important, c'est pas moins important. Ça fait partie de toi, mais tu n'es pas que ça. On a ensuite Caroline qui nous dit « Comment faire pour éviter les discussions bateau et être dans un échange plus léger et spontané ?» Alors, et d'ailleurs, effectivement, euh, c'est intéressant euh, la formulation parce que parfois on a l'impression qu'une discussion bateau, ça serait léger. Bah c'est peut-être léger, mais c'est un peu chiant. Donc en fait, euh, l'idée, c'est effectivement d'être dans cette spontanéité, dans cette légèreté, sans être bateau, euh, c'est-à-dire euh, sans être dans des questions euh, basiques euh, du type ah, « bah, il fait beau bah, »,« aujourd'hui, je suis allée bosser euh, »,« tu fais quoi comme travail », etc. Ça, c'est un peu bateau. Euh, en fait, ce qui ne va pas être bateau, c'est plutôt comment tu vois les situations, euh, quelles sont tes envies du moment. Si la personne te dit une phrase, tu rebondis sur ce que la phrase t'a fait. Euh, ce qui n'est pas bateau, c'est ouvrir un peu de soi. Quand on veut rester en surface, et c'est souvent par peur, on devient très vite bateau. Quand on se dit que de toute façon, on n'a rien à perdre à dire des choses de soi, c'est-à-dire à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on croit, à dire ce qu'on ressent, à dire ce qu'on veut, à dire euh, ce qu'on aime, à, à dire tout ça, euh, tout de suite, on donne accès à soi et on a un niveau de profondeur qui rend les conversations beaucoup plus riches et beaucoup moins en surface. On a Sylvie qui nous demande « Bonjour, en prenant compte de ses propres désirs et de ses attentes, comment ne pas être trop sélective au point de n'avoir pas de relation depuis longtemps ?» Alors, c'est bien toute la différence, et ça c'est important vraiment que tu entends ce que je te dis, toute la différence entre des critères et des envies. Des critères, c'est restrictif. Ça veut dire qu'une liste de critères, forcément, tu ne vas pas rentrer la personne qui coche toutes les cases. Et j'ai presque envie de te dire « tant mieux » parce que l'amour ne se construit pas sur une liste de critères. Avoir des désirs, moi j'ai envie que tu focalises tes désirs beaucoup plus sur ce que tu as envie de vivre dans la relation et non pas sur les critères de la personne que tu aurais en face de toi. Ce qui compte, c'est la relation. J'ai envie de vivre euh, une relation où on va, euh, j'en sais rien moi, on va se marrer, on va voyager, euh, on va euh, cocooner, on va, j'en sais rien. C'est ça qui compte. Et ça, c'est pas du critère. Quand tu es là-dedans, tu es dans l'ouverture. Tu n'es pas justement dans cette exigence qui referme les choses. Tu es dans cette ouverture à voilà ce que j'ai envie de vivre et je suis prête à le vivre avec quiconque avec qui je me sentirais bien de le vivre. Et ça, ça ne se décrète pas par critère. On a Marc-Alain qui nous demande « Est-ce que la timidité est frein à la rencontre de mon âme sœur ?» Alors déjà, je vais juste rebondir sur l'histoire de l'âme sœur. Euh, non pas que j'y crois pas, mais simplement, moi je vois déjà toute la pression que tu te mets en présentant les choses comme ça. Ne sois pas dans l'objectif de rencontrer ton âme sœur. soit dans l'objectif de vivre une belle relation amoureuse. Et c'est tout aussi important parce que l'âme sœur, souvent, et je le vois beaucoup chez mes coachés, c'est souvent du coup une liste de critères, comme un espèce de, de, de mythe de quelque chose qui n'existerait pas. Et ça, immédiatement, ça ferme. Donc dans ton intention, c'est j'ai envie de vivre une belle relation amoureuse, déjà. Euh, Est-ce que la timidité, du coup, est un frein pour vivre une belle relation amoureuse Non, ce n'est pas un frein. À partir du moment où tu ne pas cette timidité t'empêcher toutes les étapes. C'est-à-dire, si ça t'empêche de liker, si ça t'empêche de répondre à des messages ou d'en envoyer, si ça t'empêche de rencontrer, là, évidemment, c'est un frein. En revanche, tu peux très bien faire toutes ces étapes en étant timide. Moi, mon conseil, c'est de ne pas essayer de le cacher, de toute façon, ça se voit. Euh, de parler de ta réserve, de parler de ta timidité, d'en parler de manière légère, tu n'as pas besoin d'en faire un drame, tu vois, mais de simplement dire, ben voilà, dans les premiers échanges ou au début, voilà, je suis assez timide et puis après les choses s'ouvrent et on, on se rencontre, on fait connaissance et, et, et les choses euh, s'ouvrent petit à petit. Et je crois que si tu le dis comme ça, de manière euh, légère et au détour d'une conversation, ça passe très bien. Et puis la personne comprendra que si parfois tu n'es pas expansif, c'est pas que tu n'es pas intéressé, mais c'est juste que tu es timide. Et ça aussi, c'est important de le comprendre parce que quand Parfois, on manque de confiance en soi ou qu'on est timide. Ben on ne se rend pas compte que la personne, elle peut prendre ça pour un manque d'intérêt. Tandis que si tu présentes les choses et tu dis que c'est de la timidité, ben la personne ne se dira pas que tu n'es pas intéressée et se dira simplement que tu es un peu sur la réserve au départ. On a Lynn Malia qui nous demande « Bonjour, faut-il exprimer clairement nos attentes au début d'une relation ou attendre de voir comment cela se passe ?» Alors, très clairement, moi, je n'ai pas envie de parler d'attente. Euh, parce qu'une attente, c'est lourd, c'est pressurisant. Euh, moi, j'ai envie que de parler d'envie et de perspective de vie. Et ces envies et ces perspectives de, de vie, il faut en parler tout de suite. Pourquoi Parce que je reçois trop, trop de coachés qui me disent « Ah ouais, mais j'ai pas osé dire, alors je sais pas trop si la personne veut la même chose que moi. Puis maintenant, j'ose plus en parler parce que là, j'ai peur de faire fuir, etc. » En fait, il n'y a aucune raison de cacher ce qu'on a envie de vivre. Il n'y a aucune raison de cacher euh, euh, ses aspirations amoureuses, le chemin amoureux qu'on a envie de prendre, la vie qu'on a envie de vivre. Et au-delà de l'amour, de manière générale, ce qu'on a envie de vivre dans sa vie, euh, dans tous les pans de sa vie. Et donc ça, pour moi, il euh, faut que ça transpire déjà dans le profil. Et pour moi, c'est dans les premiers échanges. Alors pas forcément en posant la question, alors qu'est-ce que tu attends Bon, on a envie de plus de légèreté que ça, mais simplement euh, que ça transpire dans tes messages et puis que, que, tu, que tu puisses le dire euh, tout simplement. Moi, j'ai envie de ça, ça ne veut pas dire que tu as envie avec la personne en face de toi. Si tu le dis tout de suite, il n'y a pas de pression. Si tu attends la rencontre, si tu attends, voire même de cette vue plusieurs fois, là, la personne peut se dire, attends, elle est en train de me faire passer un message à moi en particulier et je suis pas prêt, et là, ça peut faire peur. Je crois qu'on arrive à la dernière question. <rire> C'est passé très vite. Alors, dernière question de Véronique. Comment faire confiance lorsqu'on a vécu l'infidélité, le mensonge et je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on a tendance... Bah c'est un traumatisme. Hein, de se sentir trahi, d'avoir été trompé, c'est un véritable traumatisme. Pour autant, ça fait partie de ton histoire passée avec telle personne. Moi, souvent, je dis que c'est très important de ne pas vivre sa vie amoureuse et la rencontre amoureuse avec le rétroviseur. Ce que tu vas vivre, ça sera toi qui n'es pas la même qu'à ce moment-là. Ça sera avec quelqu'un qui n'est pas la même personne. Et sache que... Si justement tu ne traînes pas ce fardeau et cette peur d'être trompé dans tes nouvelles relations, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Ce qui va être important, c'est justement de ne pas être dans cette méfiance-là. Pourquoi Parce qu'en en fait, on crée notre réalité. Quand on a peur d'être trompé, souvent on crée ça, parce que ça va impliquer euh, souvent des, certaines réactions, ça va impliquer beaucoup de pression, ça va impliquer de suivre l'autre à la trace. Ça va impliquer plein de choses qui vont faire que l'autre va avoir qu'une envie, même inconsciemment, c'est de s'échapper. Donc c'est vraiment important de, de voir que c'est voilà, ton parcours de vie qui a été comme ça, ça a été dur, euh, et ça, tu, effectivement, on peut le reconnaître. Mais on peut aussi se dire que la nouvelle personne ou les nouvelles personnes que tu vas rencontrer ne sont pas les mêmes personnes et que tu peux complètement avoir une nouvelle carte amoureuse avec ces personnes-là. Et c'est important que tu t'ouvres et que tu laisses le bénéfice du doute. Euh, et c'est important, effectivement, que tu avances dans une certaine confiance, et la confiance, elle se construit hein, au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin de donner toute ta confiance, mais en tout cas, pas dans la méfiance. Voilà. Euh... C'est notre dernière question. Euh, ça a été euh, un grand plaisir de vous accompagner tout au long de ce live. Euh, on a pu aborder beaucoup de sujets. Je pense que vous avez compris l'importance de prendre soin de vous, l'importance de faire ce chemin et parfois ce travail personnel pour être vraiment prêt euh, à rencontrer l'amour. Euh, un grand merci évidemment à Mythique aussi euh, de m'avoir permis d'échanger avec vous. Un grand merci, un grand bravo à tout le monde d'avoir été là, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Mythic. Euh, d'ici quelques jours, vous aurez accès au replay si vous n'avez pas pu tout suivre ou si vous avez envie de revoir des parties parce que ça vous a guidé. Et pour ceux qui sont sur mythique, la live room est ouverte. Euh, les célibataires vont pouvoir continuer à se découvrir, à se rencontrer, voire même à échanger et sur, sur le sujet de ce soir. Et moi, d'ici là, je vous dis évidemment à très bientôt. On va se revoir bientôt pour un prochain live coaching. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup d'amour.